Ouais, je viens ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, il y a une compétition qui joue en ce moment, la FIFA Arab Cup. J'avoue que j'avais pas suivi, mais là, le match qui s'est joué aujourd'hui, je l'ai regardé. Il était absolument incroyable. Un match entre le Maroc et l'Algérie, les deux équipes qui sont frontalières, tu vois ce que je veux dire et le match, c'était un match de top niveau hein un match de coupe du monde, 1-0 pour l'Algérie, égalisation du Maroc 2 buts à 1 sur un but de malade de l'Algérien, oh là là mais c'est quoi ce but qu'il a mis là un but de je sais pas combien de mètres, une reprise une demi-volée comme ça, il a lobé le gardien ensuite, égalisation ensuite du Maroc, ça va jusqu'au penalty. là, le gardien algérien Mboli, celui qui avait fait des ravages en coupe d'Afrique et en coupe du monde il est là, il répond toujours présent et il a sorti un tir de pénalty d'un joueur du Maroc, ce qui a fait qu'ensuite, les Algériens, qu'est-ce qu'ils avaient à faire C'était confirmé, ils ont mis leur but et ça les envoie en demi-finale de la FIFA Arab Cup. Moi, je ne connaissais pas cette compétition, elle est incroyable. Tu te rends compte de, tout ce qui, de, tout le, de tout, toute, toute l'ambiance qu'il y avait dans le stade là Les Algériens, ils sont partis avec leurs 16 joueurs dans un stade rempli de Marocains et ils ont répondu présents sur le terrain. Non, mais c'est incroyable. On ne va pas se mentir que là, là, depuis un an et demi, je dirais même depuis deux, trois ans, l'Algérie devient un pays très sérieux dans le football. Et là, ils ont joué, il n'y avait pas tout leur effectif. Il y a des grands joueurs qui ne sont pas là. Et là, on voit quand même que l'Algérie, ils sont très, très sérieux sur le terrain. Quand tu vois les, les, les, les automatismes, le jeu, l'envie, les mecs, ils n'ont pas envie de lâcher. Et encore... J'ai envie de dire aussi bravo aux Marocains, parce qu'eux non plus, ils ne pas joué comme du n'importe quoi. Hein. C'était du high level. Ils ne se sont pas laissés abattre. Jusqu'au bout, ils, ont, ils se sont laissés porter par tout, leur, tout le peuple marocain qui était là, tout le peuple qui était sur YouTube, tout le peuple qui était devant la télé, tout le peuple qui était euh, de, de, dans le public. Ils ne se sont pas laissés abattre. C'est jusqu'au pénalty que voilà les, les trucs se sont joués. Et là, quand c'est les pénalties malheureusement, là, c'est juste une question de gardien et de tir. Et là, malheureusement, Mboli, il voilà, n'y a rien qui passe. Quand lui, il se met en mode mur, c'est terminé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le mur algérien, là, oh là là. Lui, là, je l'ai vu jouer en Coupe d'Afrique. J'ai dit, mais c'est quoi ce gardien de malade Je l'ai vu ensuite en Coupe du Monde. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Lui, il doit être dans, les, dans, les, dans le top 5 des gardiens euh, euh, euh, qui sont les plus forts du monde. Il faut arrêter de, de, de, de se dire n'importe quoi, là. Là, l'Algérie, il faut les mettre dans le top 10. Ben oui. Non, mais il faut les mettre dans le top 10 de, de, de, de la FIFA. C'est quoi, là tu, tu te rends compte, là, du run qu'ils ont fait Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas perdu de match Hein combien, combien de temps Là, bientôt, ça va se compter en années. Ah, moi, j'ai dit, hein, de, de toute façon, des aides. Voilà, donc euh, ça ne bouge pas. Grosse force aux Algériens. Là, ils sont en train de faire la fiesta. Euh, sur les Champs-Elysées, j'ai vu là, ils étaient en train de monter sur les, sur les voitures des militaires, commencez à vous calmer. Parce que là, euh, si tu es au courant, il y a un petit là, qui s'appelle Eric, et, enfin Rico euh, Zemmour, Zemmour du Bendo, euh, il va utiliser ces images. Voilà, donc euh, grosse force aux Algériens.